Salut tout le monde, tu veux devenir un master grower? Bienvenue à Weedman! Salut gang, c'est Weedman! Je veux remercier Philippe pour le blueberry pancake du 4A. Un gros merci mon Philippe. Aujourd'hui, grosse vidéo. J'ai un cadeau de Indoor Growing Canada, le site internet qui est affilié à Weedman. Euh, pour m'encourager un peu, allez dans la description en bas, il y a un lien. Et si vous achetez là, euh, par ce lien, ben il y a un peu de sous qui va aller à Weedman, ça va contribuer à la chaîne, ça va m'aider financièrement. Euh, C'est mes nutriments, mon engrais, euh, le manger pour mes plantes cannabis. On sait que Weedman va faire pousser du cannabis dans la terre. Et la terre que je vais me procurer là, elle est vraiment euh, vierge, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Et puis l'eau ne sera pas suffisante pour nourrir nos plants de cannabis. Il faut donner du manger. Donc on va ouvrir ça, euh, c'est un gros cadeau. Je m'attendais pas à ça. Et puis euh, Indoor Green Canada là, aide beaucoup, beaucoup, Winman. Oui, il y a aussi là, un rabais de 10$. dollars si vous achetez euh, avec pour plus de 200$ dollars sur le site internet Indoor Growing Canada, il y a un euh, code promo, il faut l'écrire tout en majuscule, donc euh, je vous encourage vraiment à aller sur ce site-là. Euh, ils ont de tout, de tout, de tout, de la l'attente euh, à l'engrais, euh, en passant là, par euh, les lumières, et etc. Euh, je l'ai ouvert, donc... Euh c'est un, un, une grosse boîte, c'est euh, le Psycho Pocket Sugar Rush. Écoutez, en ce moment, il est à 50% de rabais. C'est 180$ dollars, présentement, 179,95$. Il y a 12 12 bouteilles à l'intérieur. Euh, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. va falloir que je fasse euh, mes propres mélanges. Euh, comme j'ai regardé ici, là, dans la première semaine, le week end dans la première semaine, il va y avoir cinq produits qu'il va falloir que je prenne des mesures. Et puis euh, c'est calculé ici avec 1 litre d'eau. Donc il va falloir que je mette 2 millilitres, 1 millilitre, 3 euh, millilitres de certains produits dans un litre d'eau. Donc, euh, plus que le plan va grossir, si je veux utiliser 4 litres d'eau, donc il va falloir que je fasse la multiplication de 2 millilitres x 4, donc 8 millilitres. Donc, euh, toute la charte est faite pour 1 litre d'eau. Écoutez, euh, les produits à l'intérieur, c'est vraiment des euh, noms complètement différents. Euh, ici, là, j'ai le Grow B. Euh, j'ai aussi le Grow A. J'ai le Bloom A, Bloom B. J'ai le Silica. Écoutez, écoutez, je vais vraiment euh, suivre la charte. Euh, je vais essayer peut-être de lire là, chacun des produits. Euh, C'est quoi leur travail exactement. Ici, j'ai le B1 Boost. Le Bloom B qu'on a parlé tantôt. Le Up, Up Take. Euh, <coughs> Zim. Well, écoutez, je vais vraiment suivre la charte, Grow A qui est un petit peu plus loin, Sugar Rush, j'ai regardé quelques vidéos de gens qui font pousser, euh, je pense que le Sugar Rush, ça va remplacer la mélasse, il y a des gens là, qui mettent vraiment là, de la mélasse dans leur eau, et puis euh, la plante se nourrit de ça, du potache, potache et du potassium, j'imagine, Doctor Repair. Donc ça doit sûrement avoir une certaine utilité à certains stages. Écoutez, avez-vous vu ça là 180 dollars. Écoutez, euh, ça vaut 359, 360 dollars. 50% de rabais. Je pense qu'on est vraiment équipé là. On n'a pas juste là euh, de l'engrais pour la croissance et euh, de l'engrais pour la floraison. Euh, je m'aurais peut-être contenté de ça là. Euh, seulement deux euh, bouteilles, deux contenants. Mais, euh, je pense qu'avec 12, là, euh, on s'enligne vraiment là, vers du 4A. Et puis, euh, vous voulez devenir Master Grower? Vous êtes à la bonne place? Écoutez, Weedman. Oui, écoutez, beaucoup de pression, beaucoup de pression. Euh, les abonnés attendent vraiment des résultats. Écoutez, euh, ça s'en vient très bientôt. Je vais recevoir cette semaine le reste de mon euh, équipement. On va vraiment partir... Euh, avec tous nos morceaux, on va partir avec tous nos morceaux et puis euh, et bon, on va commencer avec la graine. Ça s'en vient très bientôt, mais là présentement, là, le Psycho Platinum Series, je pense qu'on est vraiment équipé pour, euh, pour commencer. Déjà là, dans la week 1, dans la première semaine, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a, non, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement six produits qu'il va falloir que je mélange dans un litre d'eau et puis que je vais nourrir là, mes plants de cannabis dès la première semaine. Donc, euh, moi je pensais de mettre juste de l'eau au départ, mais non, c'est vraiment du sérieux. On a des, des produits spécifiques à mettre. Donc, euh, donnez un pouce à la vidéo, ça va m'encourager beaucoup. Écrivez un commentaire. Est-ce que vous avez trouvé que c'est trop euh, doux ce contenant? Est-ce que vous connaissez ces produits-là? Sico euh, Pro Kit Sugar Rush. Donc, euh, donnez-moi des commentaires, donnez-moi un peu là, ce que vous en pensez. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!